Bonjour internautes et youtubeurs, c'est Gilles de la chaîne Grande Image. Je vous présente dans cette vidéo comment organiser sa chaîne YouTube et créer une sélection de chaînes pour faire connaître d'autres confrères et amis youtubeurs. Alors avant de commencer ce tutoriel, je tiens à vous présenter les chaînes de George, la chaîne de Georges Mignot, alias Melting Prod. Donc Melting Prod, bah, c'est une chaîne où il y a que 667 abonnés. Euh, Georges fait de très bons tutos sur le thème euh, aquatique en ce moment, avec un hippocampe euh, que je vous ferai voir tout à l'heure sur sa chaîne. Il y a aussi la chaîne 3D Vision et Blender euh, DN33 qui, euh, qui ne décolle pas beaucoup, euh, euh, n'a pas plus de 1200 abonnés. Alors je vous invite à aller sur ces chaînes euh, présentées, et n'hésitez pas à les faire connaître aussi. Donc euh, quand on, a, on va sur... le. Apprendre Blender en français, vous allez tomber tout de suite sur l'onglet chaîne là-haut Là vous allez voir toutes les chaînes que je suis, Apprendre Blender en français, il y a d'autres onglets hein, Vous pouvez apprendre C4D, euh, la guitare Vous trouverez tous les autres YouTubeurs que je suis Ainsi que la chaîne de Jeffrey Chapad, GM que j'ai rajouté dernièrement Alors comme promis on va commencer le tuto Donc pour personnaliser sa chaîne, alors ce que l'on va faire c'est c'est donc aller euh, sur l'onglet personnalisé. Oui, pour avoir... Ensuite, une fois arrivé sur sa chaîne, on arrive donc sur le tableau de beurre. Et on va aller dans l'onglet personnalisé. Donc ici, vous pourrez voir le générique, comme situé sur ma chaîne pour les arrivants. Ça, c'est pour les abonnés, la vidéo des abonnés et ensuite vous avez la sélection de chaînes, donc de playlists et des sélections de chaînes que l'on va créer justement donc on les retrouve ici hein, sur la chaîne vidéo, voilà, plant Bender, la, la guitare donc pour ce faire on va aller ajouter une sélection de chaînes mais on peut aussi ajouter d'autres euh, d'autres vidéos ou autres donc là je vais faire ajouter une section. Voilà, comme je vous disais, sélection de chaîne. En haut, je vais écrire, donc, apprenons l'impression 3D. Donc, ensuite, dans les chaînes sur YouTube, on va chercher Heliox, qui est une amie. Donc, Axel, de la chaîne Heliox, bah, je te fais une petite promo. Je la coche et elle sera tout de suite après, à droite de l'écran, dans les chaînes qui seront dans la section. Pour ceux qui font de l'impression 3D, euh, il y a aussi débutant 3D. Moi, j'ai une Annette A8 euh, sur laquelle je fais des impressions. Et eh bien là, on va aller chercher donc débutant 3D. Voilà, hop, je clique dessus et je la vois ici. Je vais faire OK. Donc, nous avons bien notre sélection de chaîne avec les deux chaînes. Ici, après, on va faire Publier. Une fois qu'on a publié ça, on va sur sa chaîne. On va aller en bas. Et voilà, on peut les voir ici. Donc, un, euh, apprenons l'impression 3D avec Helios et débutant 3D. Mais ce n'est pas fini. Parce que sur vos chaînes, bien souvent, vous mettez aussi vos vidéos euh, vues, euh, tout cela. Ici, au lieu d'aller dans paramètres paramètre en bas, on va aller dans, dans son profil à soi. Donc, on va revenir sur la chaîne et aller dans les paramètres de la chaîne. Dans l'onglet confidentialité vous allez avoir ici playlist et chaînes donc là les abonnements bah, vous cochez tout en privé afin que tout cela soit, reste privé pour vous sinon vous mettez tout en public et euh, bah, tout le monde peut voir ce que vous partagez les chaînes toutes les chaînes que vous partagez j'espère que mes astuces vous auront plu maintenant on va passer à la chaîne de melting prod euh, donc euh, Georges mignot comme promis donc Georges mignot a refait euh, le tuto que je lui avais euh, partagé sur Discord, euh, donc il a une chaîne Discord, euh, une chaîne d'entraide, euh, malheureusement je n'y suis pas tous les jours. Et euh, alors vous pouvez voir, aujourd'hui il a 698 euh, abonnés, quand je l'avais fait euh, ma première vidéo il y avait 667, donc ça c'est un rajout euh, de vidéos hein, euh, à ce jour. Et, euh, et donc il a refait une vidéo euh, où il m'a euh, bah, nommé aussi, euh, donc je tiens, à, je tiens à te remercier Georges. Et je voudrais aussi venir sur tout ce qu'il a fait. Euh. Alors euh, le fameux croissant, le fameux croissant de, <rire> de Enterprise, euh, et bien lui il a refait en français. Donc il y a une playlist là-dessus. Il a modélisé aussi donc euh, une, une animation avec un, une tortue lutte et des dauphins que vous allez voir euh, par la suite. Donc on peut voir même les dauphins là en flou, euh, la scène subaquatique. Euh, moi j'ai suivi vraiment ces tutos parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et il a fait aussi Bob l'éponge. Bonjour, est-ce que tu vas mon ami Alors, Je pense pas que les escargots miaulent. Mais bon, c'est marrant. Ensuite, il nous avait fait un poisson combattant. Donc, euh, dont, dont, on voir, dont on peut voir... Dont on peut voir l'animation. Hein. Euh, Celui-là, je l'ai suivi aussi en, entièrement. Un poisson rouge, comme Nemo le fameux buddy euh, d'une d'un film d'animation sur noël alors c'est pas un film d'animation c'est un film plutôt avec euh, euh, ben, un robot 3d modélisé alors je sais pas s'il était modélisé sur blender ou autre mais lui il l'a refait entièrement donc je vous invite à, à suivre sa à suivre sa chaîne et donc là, le dernier tuto master qu'il a fait, c'est sur un hippocamp. Alors là, j'ai vraiment été bluffé, mais de bluffé. Car quand on va sur Google et que l'on tape modéliser un hippocamp sous Blender ou même juste Hippocamp Blender, c'est le seul internaute ou même youtubeur qui l'a fait de A à Z euh, sans copier-coller. Alors là. Euh Là, vous pouvez même le voir en hein, direct, euh, donc euh, dans, dans la petite fenêtre Google, euh, je tape moi déguisé voilà, un hippocampe, et euh, ben bah, voilà, là, euh, c'est le seul. Donc, je vous invite euh, vraiment à vous abonner à sa chaîne, à le partager autour de vous et le faire connaître parce qu'il le mérite. Bravo l'artiste, euh, et je vous dis au prochain tuto euh, à tous. Merci.